Se battre au pignâtre pour la commune, Construire fougueux la république sociale, forgée et sublime, cette société des travailleurs. Anouk, de Sud Culture. Dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, Adolphe Thiers, qui dirige alors le gouvernement de la France, décide d'aller faire chercher en cachette les canons que des parisiens avaient financés pendant le siège de Paris contre la Prusse afin de désarmer le peuple de Paris. Et de façon inattendue, une partie de l'armée fraternise en fait avec ce peuple qui était venu s'opposer à elle et commence ainsi le début de la Commune de Paris. Aujourd'hui, nous avons repris notre rond-point comme les communards avaient conservé leurs canons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 Les ouvriers boulangers ramènent pendant la commune une revendication qui est celle de ne plus travailler la nuit. Eux s'estiment exclus de la société. Ce que fait Léo Frankel, donc qui dirige la commission en charge des questions du travail, il met en décret une revendication des ouvriers boulangers portée depuis deux années. On est vraiment dans les premières formes du syndicalisme moderne. Et donc dans la commune, cette question de l'organisation des ouvriers par eux-mêmes, c'est une question centrale. En tant que syndicaliste, c'est effectivement important qu'on se pose la question de la mémoire et de l'histoire de la commune de Paris. c'est-à-dire qu'eux ont porté et ont construit des idéaux qui fondent toutes les grandes questions du syndicalisme jusqu'à aujourd'hui. Solidarité avec les sans-papiers On a besoin de tout le monde. J'espère qu'on sera nombreux et nombreux. Le groupe des Gilets jaunes de Montreuil, on a décidé de... Pas seulement de rendre hommage à la commune, mais d'essayer de lui redonner un petit peu de vie. On a porté des revendications depuis deux ans qui s'assimilent vachement aux revendications qu'ont portées les communards. C'est pour ça qu'on a fait par exemple intervenir le collectif de sans-papiers, puisque pendant la commune, les, euh, les étrangers ont eu la citoyenneté, ont, ont pu participer aux assemblées populaires et tout. Les anticommunards, qu'on appelle les Versaillais, c'est-à-dire en gros le gouvernement français s'est réfugié à Versailles, s'attaquent en fait à la commune. Il y a une forme de guerre civile hein, qui commence dès le 1er avril. Plus les Versaillais avancent à l'intérieur de Paris, plus ils fusillent. Il y a des témoignages hein, qui parlent vraiment de rivière de sang. On pense aujourd'hui euh, qu'on est au minimum sur 20 000 personnes tuées entre le 21 et le 28 mai. La façon dont s'organise cette répression durant donc, ce qu'on a appelé depuis la semaine sanglante, c'est qu'en fait, il y a une vraie volonté de punir les travailleurs, de punir les ouvriers, de punir le peuple de Paris, d'avoir osé euh, espérer qu'un jour, il pourrait diriger sa propre ville. C'est-à-dire qu'on veut casser la solidarité des travailleurs et des ouvriers, et donc casser ce à quoi ils ont rêvé. Plus d'infos sur solidaire.org.